J'ai construit une villa, j'ai trouvé une astuce de ouf, et je me suis enfin fait une nouvelle amie, et elle me sauve la vie. Mais avant d'en arriver là, j'ai décidé de sortir de la grotte, et sauf qu'en fait, euh, il faisait nuit, et au loin, il y avait des mutants. Donc je suis re-rentré, finalement, je me suis dit, je vais dormir. Impossible de trouver sommeil, et là, je ne comprends pas, puisque pour moi, dans cette caverne, dans cette partie, on était safe, en sécurité. Donc je peux vous dire que là... J'étais un petit peu tétanisé Au bout de 20 minutes je prends mon courage à deux mains J'avance dans la grotte et en fait je me rends compte que Non non je suis pas en sécurité Il y avait bien un, un, un cannibale mutant aveugle Donc j'en profite pour me le faire Et pour essayer de comprendre les mécaniques De comment il fait pour me taper alors qu'il est aveugle Et en effet si t'es accroupi il y a moyen de se le faire Bref je le fume Je le dépeuce et je prends euh, Son armure effrayante Voilà. Bref je veux dormir Mais c'est impossible tout de même donc je sors J'attends le lever du soleil je contourne euh, les gros mutants Il y en avait deux Je décide de rejoindre Kelvin Et puis là ça va chier C'est parti Je me les fume On prend le courage à deux mains On va se les faire Et c'est vraiment effrayant Parce que ils sont vraiment bien faits Ils sont dégueulasses Ils font des mouvements Mais des très bizarres Il y a de la morve là, Du liquide trop slime Trop bizarre Bref je les ai défoncés. Et à partir de là, je me dis Allez, on s'installe ici parce qu'on est vraiment bien. Et donc, on va construire une villa. Voilà, on va construire un, un très beau truc. Donc, j'en profite pour découvrir les mécaniques de construction pour de vrai. Puisque, malheureusement, je suis désolé, les premiers épisodes, ah, c'était un, un petit peu à la one again. Là, voilà, au moins, j'ai pu prendre mon temps et comprendre un petit peu tout ce qu'on peut faire. Et en effet, on peut en faire. On peut en faire des choses. Donc, évidemment, Kelvin m'aide. Et euh, je, je le remercie, hein, Kelvin, si tu regardes cette vidéo, merci de me ramener une bûche toutes les heures. Vraiment, tu m'aides d'un grand soutien. D'ailleurs madame elle était toujours à côté de moi Et là je me suis dit ça y est je vais pouvoir essayer de lui donner quelque chose Je comprends comment ça fonctionne Et là je me dis je peux lui donner le pistolet Mais aussi un localisateur GPS Ok je lui donne le pistolet Qu'est ce qui va se passer je ne sais pas J'ai pas trop confiance Voilà bah, elle est partie avec Donc je continue la construction euh, Du pattern donc déjà je commence par faire évidemment pour que tout soit à la même hauteur au niveau du sol J'ai pas du tout confiance en elle là avec son pistolet Elle me regarde trop bizarre, à tout moment elle me tire dessus Bref, je prends également mon temps dans mon inventaire et je trouve enfin les cordes Je suis sûr que vous m'insultez dans les commentaires depuis les premiers épisodes Parce que je ne trouve pas les cordes Ce qui m'a permis de faire donc une nouvelle arme Mais également de faire les armures en os Bah oui les armures d'os, à chaque fois j'étais là en mode Ouais mais il me manque toujours de la corde, je sais pas où c'est Bah voilà, bah la corde elle était là-haut, salopard va Ouais je commence enfin à comprendre le jeu, je suis désolé je prends mon temps hein <rire> Il y en a qui ont terminé depuis deux ans le jeu, mais c'est pas grave Allez, je coupe du bois, un maximum, un maximum Je me fais envahir encore par des euh, par des indigènes Mais c'est pas grave, maintenant je les défonce Alors, je lui ai donné un pistolet à ma copine Mais visiblement, elle sait pas s'en servir, elle s'est fait euh, poignarder Donc c'est pas bien grave, je vais l'aider, je vais la réanimer Et vraiment, c'était le meilleur choix de ma vie Puisque là, elle se relève plus forte Voilà, c'est comme ça, on tombe Et paf, le premier coup de feu, elle est effrayée Elle est effrayée de ce qu'elle vient faire, l'intelligence artificielle est trop bien faite Voilà, et là elle commence à se mettre à l'aise à tirer Alors elle tire encore un peu à côté elle a peur Mais au fur et à mesure vous voyez elle va commencer à devenir de plus en plus forte Et c'est trop bien fait à ce niveau là donc, c'est ça ce qui est cool, c'est que je vais me sentir un peu protégé, mais pour le moment, c'est qu'une sensation. Bref, donc je défonce quand même tout le monde. Hein. D'ailleurs, regardez, je me suis pris un peu pour un CRS ripou, c'est-à-dire qu'il est au sol. Hop là, moi je continue de le matraquer, j'en ai rien à péter. Hein. T'avais qu'à pas me casser les couilles, hein. j'avais fait mes, mes sommations. Bref, donc là, voilà, je commence à comprendre les mécaniques pour faire des escaliers. Ah oui, non, mais là, c'est pas bon, c'est un peu raide. Donc, qu'est-ce que je fais Je les reprends et je regarde s'il n'y a pas moyen de faire mieux. Et en effet, on peut faire mieux. Donc, c'est parfait, je fais les escaliers, je continue les fondations. Vraiment trop trop trop trop trop content, ça demande beaucoup de bois par contre je découvre également une petite stratégie pour faire fuir les indigènes c'est de, de faire des totems en mettant le crâne, voilà comme ça, euh, spoiler alert ça ne fonctionne pas, hein, c'est de la connerie arrêtez de me faire croire que ça fonctionne, ça, ça ne marche pas ils ont pas peur, ils viennent quand même, arrêtez de faire genre euh, bref, donc je continue euh, évidemment la construction, le sol il est fait je commence à faire les murs tranquillement et c'est vrai que ça commence à être un petit peu long un petit peu pénible de faire des allers-retours, c'est fatigant je voulais euh, chercher de l'eau et l'eau elle est loin. Et là je réalise que j'ai un grappin. Et je me dis bah oui, bah c'est bien, c'est superbe. Et là je me rends compte qu'on peut tirer le grappin même si on fait pas de structure. Et là je me dis non. Non. Donc j'essaye. Voilà j'essaye. Et en effet, on peut faire un grappin. A la base j'ai fait ça pour aller chercher de l'eau à l'autre bout là-bas hein, parce qu'il y, y a un cours d'eau. Mais d'abord j'essaye au plus proche. J'essaye au plus proche. Je me dis oui, vous voyez, on peut pas faire ça n'importe où, n'importe comment. Donc j'essaye ça contre les rochers là-bas. Et, spoiler alert, ça fonctionne Donc très bien, Et je me dis est-ce que je peux prendre les bûches avec moi Pendant que je fais de la tyrolienne <rire> Mieux que ça, je peux mettre les bûches Directement sur la tyrolienne Et là je peux vous dire que ça m'a changé Ma survie là, oh là ça me change la survie Les amis, hein. donc d'ailleurs spoiler alert Également, je suis pas allé boire Hein, J'ai rien bu <rire> au final Enfin si j'y suis allé à pied euh, plutôt, Mais bref tu m'as compris Donc voilà là je me fais euh, vraiment plaise Je me fais de nouveau envahir par des, euh, par des mutants Les bébés mutants là c'est absolument horrible Mais c'est vraiment pas le pire Alors je me suis fait complètement défoncer Mais euh, c'est vraiment pas le pire Puisque le pire est à venir Alors, elle essaye de m'aider tant bien que mal avec son gun Mais c'est un peu compliqué pour ça Mais par contre là des grosses brutes qui arrivent Et là je suis en panique Mais là je me rends compte que je suis très très bien et c'est ultra cheaté les amis Je suis en sécurité totale Voilà elle défonce absolument tout le monde Merci beaucoup madame Je sais pas comment tu t'appelles mais merci Oh merde okay, nice. ah ah Qu'est ce que c'est que ce bordel Et bien salut toutes et à tous il est 19h La même compagnie j'espère que vous allez tous très bien Les amis pour ma part ça va nickel Comme d'habitude on se retrouve aujourd'hui Déjà déjà déjà pour le euh... Ah <rire> Il y a des méchants Pour le 9ème épisode de notre incroyable aventure Sur Sons of the Forest J'espère que jusqu'ici vous m'avez suivi Et que vous vous êtes régalé sur les euh, précédents épisodes Là, C'est vrai que j'ai enchaîné deux vidéos par soir Parce que j'avais tellement d'avance Et je voulais absolument que vous me voyez Je voulais absolument que vous me voyez avancer Convenablement Et d'ailleurs ça me fait marrer parce que En commentaire certains m'ont dit d'aller m'installer ici Là où je suis actuellement Et je m'y suis installé avant même de voir vos commentaires Donc euh donc voilà, soyez-en certains, je suis venu ici euh, euh, par choix Il euh, y a plein de méchants autour On va directement se, se barrer, vous avez vu un petit peu le début de la, la construction Aujourd'hui les amis ce qu'on va faire c'est qu'on va longer le cours d'eau Et on va se barrer pour de nouveau faire un peu d'exploration Peut-être trouver des grottes Et finalement revenir sur notre lieu de crash Alors on va, on va pas remonter la montagne Mais en fait je suis en train de réaliser que Voilà maintenant on connaît la map, on a fait le tour je veux dire Euh... Alors mes, mes collègues ils sont où là Ils sont dans les bois très bien. Bon ils me, ils, ils me retrouveront. Il ben, y a Kelvin qui arrive là-bas très bien. Bref, euh, en fait ce, ce cours d'eau va nous mener tout droit vers là où on a commencé l'aventure. Aussi fou que ça puisse paraître. Et, et j'ai du mal à réaliser encore étant donné que... Euh, étant donné que... Bah oui on a fait le tour de la map en fait. Donc, euh, donc bref les amis j'espère que vous allez bien et, et comme dit j'espère que... que vous kiffez parce que... Je me suis vraiment remis en question et je me sens un peu, un peu nul. J'ai vu vraiment vos, vos commentaires jusqu'à l'épisode 6 si je j'ai pas de bêtises Et je suis trop content de vous voir encore euh, à l'affût Et justement euh, je vois beaucoup revenir ce genre de commentaires à savoir que je prends mon temps et que c'est une bonne chose Parce que tout le monde a rush le jeu et, et moi je prends encore mon temps Donc c'est génial, c'est tout ce que je souhaite c'est que ça vous plaise Mais en même temps d'un autre côté c'est vrai que bah, Une semaine après on a l'impression que je sais toujours pas jouer Alors que j'ai tout tourné le, le soir même quoi Là où tout le monde s'est déjà joué Donc c'est pour ça que j'ai un peu enchaîné là les, les épisodes exprès Donc euh, j'espère que, que ça vous fait kiffer En tout cas nous on est reparti On va en profiter pour boire Ça va nous donner en plus de l'énergie Le soleil se lève Enfin le jour se lève Mais l'orage aussi Et ça c'est un peu moins chouette Il n'y a plus de neige aussi Ça c'est vraiment pas mal La neige est terminée On est au jour 18 La neige peut très vite revenir de toute façon mais, euh, mais voilà Donc on va suivre un peu ce cours d'eau On va remonter On va voir un petit peu où c'est que ça va nous mener les copains sont pas très loin Alors à noter que le point vert C'est la madame Et d'ailleurs je me suis posé des questions Alors c'est pareil j'espère vraiment que personne n'a spoil En tout cas je n'ai pas vu de commentaire là dessus pour le moment Mais cette fameuse femme Cette fameuse mutante gentille Est-ce qu'elle ferait pas partie de la famille Des euh, riches disparus là je, je, il faut que je regarde mais J'ai cru voir un indice Quelqu'un m'a dit Regarde le premier épisode euh, et fais attention à quelque chose que tu aurais peut-être loupé Alors je l'ai pas regardé le premier épisode Mais j'ai eu un flash et je me suis dit C'est vrai que au tout début de l'aventure Dans l'hélicoptère On voyait la famille de riches et il y avait Une, une jeune fille blonde C'est tout ce que je retiens Et euh, voilà donc euh, je me dis Est-ce que ce serait pas elle voilà, c'est tout pour moi, c'était ma petite analyse. Et pourquoi d'ailleurs les éclairs sont toujours au niveau de la montagne Non, mais et en vrai. Ah, bah on va aller au point d'intérêt, vous savez quoi Il y a un point d'intérêt là-haut là. Donc on n'y est pas encore allé. On va y aller. Allez, superbe. Aussi, ce que j'aimerais. Ah, oui, c'est ça. J'aimerais en profiter l'imprimante. Ah mince, l'imprimante elle est là-bas. Hum, Est-ce qu'on irait à l'imprimante ou pas oh, je suis même pas sûr qu'elle est là-bas. Mais non, l'imprimante elle est plus loin. Oui non non L'imprimante elle est plus loin Parce que avec l'imprimante 3D on peut fabriquer des gourdes Pour transporter de l'eau Évidemment, ça peut être intéressant À voir Donc bref je sais pas où on va en fait Il y a... Et je suis perdu sur la map Oh une petite écureuille Je suis littéralement perdu sur la map Bon là ça fait du bien parce qu'on refait un petit épisode Pour le moment de chill où on explore alors là-bas il y a des cannibales C'est pas vrai ils sont énervés hein. Oh ils ont la dalle hein. Ils ont l'écrou hein. What Ok euh, J'ai jamais vu ça encore Oh c'est magnifique C'est magnifique Attendez petit screenshot Hop Euh... Ah, ah c'est moins jojo ça. Ça c'est moins jojo. J'ai jamais vu ces trucs à quatre pattes là. C'est une nouvelle race de, de cannibale. Ok. Une nouvelle bâche. Sympa. Ok, chouette. Oh là là c'est effrayant on en... Et en plus il y a les biches à côté J'adore le contraste Il y a les animaux tout gentils tout mignons à côté C'est ahurissant Bref on va continuer Donc c'était pas ça le point d'intérêt mais c'était bien sympa Salut petit écureuil Alors je... par contre je sais toujours pas comment utiliser Les, les pistolets paralysants et tout hein. Les matraques et tout euh, Je sais toujours pas comment on fait Donc là j'avoue peut-être que vous m'avez répondu en commentaire et je vais pouvoir bientôt euh, voir vos réponses L'avantage aussi d'avoir euh, sorti euh, sur deux soirs différents deux épisodes Donc en gros en deux jours vous avez eu quatre épisodes d'un coup dans la figure <rire> Je suis désolé mais j'espère que vous êtes content parce que vous vouliez des épisodes longs Donc euh, je me suis dit c'est la bonne occasion et Du coup ça fait que ça me permet de rattraper le décalage qu'on a entre vous et moi Et donc du coup là vraiment euh... En fait au moment où vous voyez cet épisode là, sachez que je tourne la veille Donc là au moins il n'y a vraiment plus de décalage Qu'est-ce que c'est que ces marécages là Ah là j'imagine il va falloir une pelle encore tu sais <rire> Ah encore un encore un caddie de golf Mais ça c'est quoi ça Passionné de golf hein, le bonhomme hein. Et vous voyez ces points d'intérêt Ils ont pas d'intérêt Oh résine d'imprimante 3D parfait mais ben à part ça, ça ne sert à rien. Bon, on va continuer de suivre le cours d'eau. Et alors, regardez ce qui est assez, assez rigolo. Normalement. Ah non, c'est bien plus loin. Ah, parce que là où on a commencé l'aventure, c'est par là. Hein. Vous voyez la plage qui est là-bas Sur la map. Hein. C'est là qu'on a commencé notre première construction. Toute nulle. C'est marrant. Hein. Par contre, ma copine, elle vient pas. Bizarre. Trop mignon. Trop trop trop mignon Bref Ah il y a un point d'exclamation aussi Et du coup l'imprimante 3D elle est là bas Ah oui vous voyez le Ouais bon bref Je pense que tout le monde a compris où on est à peu près On n'a jamais été là mais on a toujours été à côté Ah j'aime bien quand on peut se baigner Parce que quand on peut se baigner les indigènes ne peuvent pas venir Waouh On va traverser Waouh, c'est magnifique. Hein. Ce jeu est magnifique. Hein. Alors j'ai vu, j'ai pas lancé les vidéos parce que j'avais la flemme et je voulais pas me spoiler. Mais j'ai vu des vidéos de gens qui critiquent le jeu. J'ai vu les titres et les miniatures, ça m'a suffi largement. Ce jeu est une arnaque. Ce jeu m'ennuie. Ah, oh, enfin sans déconner quoi. Alors voilà, ils ont peut-être déjà fini le jeu, donc ils ont leur avis. Déjà, ils ont rushé le jeu comme des salauds quoi. À un moment donné. Euh... Salut tout le monde Alors voilà je voulais vous présenter ce jeu Ce jeu m'ennuie Voilà il est nul euh... Voilà euh, il est nul euh... Putain. Oh là Oh Il y a de la bonne musique ici là Ah merde Encore des soldats Allez je bois dans ton corps Regarde. Mmh. Si ça se trouve t'as fait pipi mmh, Trop bon Alors Merci pour les droits d'auteur un petit soda, j'aurais pas dû manger. Je pensais que c'était à boire. Euh, Je pensais que c'était à manger, pardon. Dans l'os. Très très bonne musique. Je suis. Alors, s'il te plaît, les copyrights. J'ai eu aucun problème jusqu'ici. Arrête. Arrête. Tais-toi. Merci. J'ai eu aucun problème de droit d'auteur jusqu'à présent. J'aimerais bien que ça continue ainsi. <rire> oh. Une hache. What? Hache moderne. C'est déjà pas ce que j'ai. Hache tactique. Ah? Hache tactique. Et il y a une hache moderne Là oh Alors elle va beaucoup moins vite hein. Mais pour des raisons somme toute évidentes Elle fait beaucoup trop de dégâts oh Incroyable alors ce que je peux faire Je peux faire un raccourci et la mettre dans mon sac à la place de celle là Superbe Et je peux même mettre la lance artisanale dans le sac Voilà ça va me permettre dans les raccourcis clavier finalement Voilà d'avoir accès directement Oh c'est génial C'est génial bon c'est que de la boisson énergétique mais je pense que c'est des soldats de Wagner. Hein. <rire> euh, bonsoir. Eh, je rigole, hein. On rigole, on rigole. Des grenades, superbe. Eh, mais il est superbe, cet endroit, là. Il est vraiment génial, cet endroit, des fusées éclairantes. J'en ai déjà beaucoup trop. De toute façon, ça éclaire que dalle. Alors, comme ça, il va faire régler. Deux blocs de C4. Ok, c'est explosif. Ça me plaît, ça. Ça me plaît. Allez, on va resave encore une dernière fois. D'ailleurs, regardez, je m'en mens pas. On est le 28 février. Hein. Donc, vous voyez cet épisode le 1er mars, normalement. Euh... C'est vrai que c'est un mois de 28, euh, 28 jours. Allez, on continue de suivre le cours d'eau ou pas Parce qu'il y a un point... Oui, il y a un point d'intérêt là-haut encore. Attendez, on va y aller. On va aller au point d'intérêt. Oh, j'aime trop cet épisode. Il commence beaucoup trop bien. <rire> il commence trop bien pour finir trop mal, à mon avis. <rire> ah, je sais pas pourquoi, moi, je la sens venir, moi. Je la sens venir gros comme une montagne. Bon, <rire> écoutez. Montons. Eh, par contre, jusqu'au bout, j'ai croisé au, encore aucun sanglier. Hein. Et ça, c'est un truc, je me dis... Il a... Oh il y a une noisette et tout les écureuils Et je me dis il y a tous les animaux du monde Oh ça fait bip bip bip Oh il faut une pelle Vous entendez le bip bip bip Ah oui c'est comme oui. C'est un truc à déterrer ça C'est une carte magnétique Bon bah on saura hein. On va quand même y aller Comme ça on sait On va y aller par principe Mais on sait ce, que... ce qui nous attend A mon avis par contre c'est très chouette ici hein. Et ça a l'air très safe en plus Très mignon Oui oui t'excites pas T'excites pas plus plus C'est horrible ce bruit hein. Ok Ah bah évidemment il fallait que ce soit en dessous Non mais là je me suis fait arnaquer là Oh une corde Oh C'est bon ça Bon on va descendre Ne te casse pas la gueule D'accord What C'est là Alors là je ne comprends pas. Oh merde Ah oui d'accord. Euh... Ah euh, Ok alors attendez. Laissez-moi réfléchir deux minutes. Est-ce que je peux utiliser peut-être le pistolet à cordes Attendez. Et arrête de faire du bruit là c'est chiant. Ah on peut arrêter de faire le bip bip Oh putain je savais pas du tout qu'on pouvait faire Si je fais ça et que je fais ça Oh Non j'ai pas réussi à récupérer Attendez Y'a moyen de récupérer un truc Je sais pas du tout s'il y a moyen de récupérer un truc J'ai un récupéré une carte Bourse en cuir oh J'ai récupéré ça d'où Ouvrir D'accord D'accord Comment je fais pour récupérer euh Il a un truc à récupérer euh, Est-ce que je peux Normalement on peut supprimer Voilà comme ça Je vais remonter hein, les gars hein. Je vais remonter Je pense qu'on peut le tirer Ou je sais pas quoi Je pense qu'on peut tirer le cadavre C'est effrayant C'est effrayant Je vais manger une petite barre énergétique Parce que non seulement j'ai faim Et en plus je suis fatigué Donc ça c'est vraiment le bon compromis Voilà ça redonne un peu d'énergie, ça redonne un peu de nourriture. Et, euh, et voilà, Manger bougé.fr bien sûr, les amis, très important. Il hein. faut pas se goinfrer de barre énergétique. Hein. Il faut avoir une alimentation saine et variée. Non, je préfère vous le dire. Vous savez, moi, je suis influenceur maintenant. Ne me parlez plus. J'ai fait 6000 vues sur le premier épisode. <rire> Alors, attendez, bougez pas, les amis. Ça se passe ici. Et je ne peux pas récupérer. Je ne peux pas tirer le... le, le... Oh non attendez Je suis un génie Ou pas hein? Ouais d'accord oh <rire> Ok c'est bon Ok je suis juste un génie en fait Je suis juste un génie Attendez Ah oh, oui Je suis trop fier de moi les gars Quoi c'était un localisateur GPS Non Bon ben c'est de la merde ah ouais mais en fait Donc si ça se trouve le truc à déterrer là à l'autre bout de la map C'est un localisateur GPS en fait C'est même pas une euh, carte magnétique Alors là je suis déception hein, Connard Oh <rire> Une lampe de poche D'accord Bah j'ai failli passer à côté J'ai failli passer à côté je suis heureux Est-ce qu'il y a de la batterie Oui il faut Il faut combiner avec des piles j'imagine Ok superbe On a assez de piles je vais mettre ça aussi en raccourci j'imagine Non y a pas besoin ok super Oh c'est chouette Oh je suis trop content bordel Il y a Kelvin à côté Oh je suis trop content Je suis trop content ça valait le coup en fait Je retire ce que j'ai dit euh, On a une caverne là-haut là, là. est-ce qu'on y va ou pas Ça suit le cours d'eau euh, Non c'est pas le cours d'eau qu'on a monté là aussi On a monté quel cours d'eau là Je sais pas du tout Ah je suis content Ah je suis content <rire> Vraiment hein mais c'est là qu'on a commencé l'aventure en plus les amis En fait Vous euh, voyez le, le, le petit étang tout droit là Sur la map C'est là-bas là qu'on s'était un petit peu installé je me souviens C'est excellent quoi C'est excellent donc c'est ici qu'on a descendu C'est vers là qu'on est descendu Mais bien sûr et c'est là que j'avais perdu Kelvin dès le début Parce que j'avais traversé l'eau je crois Ah, oh, c'est génial J'adore ce jeu est-ce que c'est bon pour vous <rire> Vas-y, on va aller voir la caverne De toute façon, j'ai de nouveau de la corde ou pas Oui, j'ai de nouveau de la corde, donc je peux me refaire de l'armure en os Comme ça Voilà Je peux me faire de l'armure Eh là, ça y est, j'ai le jeu en main, les gars Là, vous vous dites, Mkolo il a changé hein, depuis le <rire> depuis le début de l'aventure Et regardez, j'ai au total Euh... Bah, Qu'est-ce qu'il y histoire Attendez, j'en ai plein, moi, de l'armure en os, normalement Ah, voilà, oui j'ai 10 armures en os J'ai une armure tech et deux armures effrayantes C'est pas mal en vrai hein. C'est pas mal Allez On va monter par ici En plus on a une superbe hache et on a une lampe de poche Sans deck Ah ça ça me Je suis refait parce que La lampe de poche je l'espère qu'elle éclaire plus que dans the forest Parce que quand je vois le briquet comment il éclaire Hein Voilà quoi ça, ça casse pas euh, trois pattes à un canard. C'est ça l'expression, comme on dit Je sais pas du tout si c'est approprié. Mais j'avais envie de le dire. Ok. Oui, tout à fait. C'est le cours d'eau qu'on a suivi dès le premier épisode. Et, et je me souviens, j'avais crié dans tous les sens parce que c'était la, la folie, quoi. C'était la folie. Enfin, euh, du coup, là, je me rappelle pas. Non, je me rappelle pas de ce chemin, par contre. C'est très joli. Oh Okay. Tout à fait Tout à fait Et vous vous souvenez il y avait des bruits de corbeaux qui m'ont fait peur Et en fait vous me l'avez dit en commentaire En effet c'était pas des corbeaux C'était bel et bien des, <rire> des vilains qui grimpaient aux arbres quoi. Bon bah encore des soldats empaillés Je vais boire encore un coup rapidement Bon donc l'imprimante 3D elle est pas bien loin si jamais Ça c'est chouette en fait le plus important de la map c'est au milieu de la map hein. C'est pas sur les sur les extrémités hein. Vas-y on rentre dans la caverne du coup On essaye de voir Oh là Bah d'un coup ça me fait peur Allez on y va On y va pour les gros nichons On va expérimenter la lampe de poche Quand tu veux bébé Oh oui Oh oui bien ah oh, c'est pas mal Ah c'est pas mal du tout même Ah oh, oui D'accord alors attendez on va s'équiper On va s'équiper de nos armures en os Et eh ben on va se mettre full Voilà comme ça on a toujours un peu d'armure sur nous encore Nickel euh, Est-ce que j'ai des cocktails molotov Ouais j'en ai et je peux en refaire encore Donc on va préférer faire ça tout de suite Directement, voilà Complet, bon bah parfait Est-ce que je peux faire de la dynamite encore Circuit imprimé, pile Shatterton, fil. Non, pièce Bloc. Il manque un truc là Des pièces encore Voilà Comme ça on se refait des, des explosifs les gars Je pense que c'est important Ce qui est bien j'ai remarqué c'est que même si tu mets plein de bordel Tu peux quand même crafter ce que tu veux euh, Tu vois, regarde alors que sur The Forest il fallait absolument que t'enlèves les trucs qui servent à rien Là tu vois j'ai mis n'importe quoi <rire> Et ça fonctionne quand même quoi Ah c'est pas mal Allez Qu'est-ce qu'il manque encore euh, Faut quand même garder des piles hein. on va garder des piles Ok Bon on a une euh, du tissu ok Ah si on a une tyrolienne oui c'est ça tout à fait Vas-y hein <rire> oh mon dieu, donc on va s'embarquer Je ne sais pas, mais on va s'y embarquer Messieurs, dames On vient d'où là Ça y est, je suis perdu, on vient de là-haut, oui, bien sûr Ça va où là Oh Ils ont tous la même tête en plus, hein, les pauvres Ah, un premier. Allô Ah, superbe Voilà, merci ah, c'est vraiment bien la lampe de poche. En tout cas, pour voir loin. C'est vrai que, à mi-distance, ça éblouit un peu. De la corde. Allez, bah écoutez, on va aller dans l'eau. Hein. J'ai faim, j'ai faim, j'ai faim. Je sais que j'ai faim, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise Morceau de bacon. Oh bah voilà C'est bon ça, du bacon mm. On mélange ça un peu avec des baies. Non, oh, j'ai plus de baies. Bon, allez, mange ton bacon là. Mm. Mmh. Et une barre énergétique pour la fatigue. Mmh. <rire> Et là je suis full. Et là je mets mon, mon équipement de plongée. Qui est... Euh, qui est où Oh mon dieu. Qui est là. Hop. Et c'est parti mon kiki. Et on va s'embarquer dans, dans, dans une sauce. Dans une sauce monumentale à mon avis. Et je ne parle pas de Tal. Qui a trouvé le sens de la vie le sens de la raison qui l'entraîne à chaque pas Sur le devant de la scène bien sûr Et quand elle dit la scène elle parle de l'eau Ou est-ce qu'elle parle de la scène quand elle chante C'est une question D'ailleurs Tal <rire> Pour ceux qui... Je stresse donc je parle Tal euh, Si vous cherchez, si vous voulez des news de Tal Et que vous savez pas qu'elle continue la musique Elle s'appelle Talula maintenant Cherchez sur internet Talula Et vous verrez c'est Tal Elle a changé Elle est pas connue malheureusement Et pourtant... Ah et pourtant elle est incroyable Tal Oh viens dans l'eau frère Viens dans l'eau il est aveugle en plus Bah ben alors Bichette Viens dans l'eau Viens dans l'eau Yes Et voilà il est noyé <rire> Grosse merde Ouais On va peut-être pas prendre la conf comme ça parce que Alors Vraiment on va essayer de rien louper Ah Salut eh, venez voir! Oh, purée! Elle est tombée dans l'eau! Oh, je me chie dessus! Venez dans l'eau, les mecs! Je vois rien du tout! Venez dans l'eau! C'est pas effrayant vous inquiétez pas Allez venez les mecs J'ai trouvé une technique de ouf oh. Dans l'eau Ok elle dans l'eau Viens Oh non elle est pas elle dans l'eau C'est bon Non Oh je suis dead Ils sont trop intelligents en vrai Dans l'eau c'est bon Allez la dernière Attendez regardez il y en a trois dans l'eau là Trois dans l'eau La petite dernière Attendez, je vais allumer la luminosité de mon écran, je vais tricher, je m'en fous C'est bon, elle a fini dans l'eau Ok, nice ah ah oh, oh purée, j'ai augmenté la luminosité de l'écran, J'ai vu le truc arriver, j'ai rien compris Par contre, ils sont des millions hein Allez, viens Allez, viens dans l'eau, là Oh, je te défonce Ah, que dalle C'est, C'est pas bon C'est pas bon, elle veut pas aller dans l'eau Allez viens dans l'eau là ça va te faire du bien Ouais j'arrive à rien faire avec cette hache Pourtant elle fait des dégâts donc euh... Normalement il est aveugle C'est ça que je comprends pas Il est pas censé me voir Il est pas censé m'entendre non plus Tu vois, il sait que je suis là. Oh là là. Ouais, bah il ressent ma présence quoi. Je suis accroupi hein, si jamais. Allez, ah, fini de rigoler là. Donne-moi ton armure effrayante. Superbe. OK, on peut avancer. On est pas mal, on n'a pas perdu d'armure. Non mais frère, t'es censé être aveugle T'es censé être aveugle Il est aveugle et il me regarde Alors, en 1v1 j'ai la technique les gars Contre ces mecs là, je crois que j'ai la technique Par contre depuis tout à l'heure j'ai la combinaison est-ce que je dois la garder sur moi Bah oui je perds pas d'oxygène en vrai Je perds pas d'oxygène là Allez je continue d'avancer Je suis absolument stressé Sachez-le je suis accroupi J'aime pas du tout ce qui se passe Je sais pas où c'est que je, je m'embarque Mais j'y vais Oh purée Salut mec Oh Oh c'est pas vrai Ah bah y'a pas de y a pas de mais non c'est pas vrai Le <rire> taugobon Bon bah y'a pas de retour arrière Il y a un cadavre Il n'y a pas de retour arrière possible Moi je propose un petit checkpoint Voilà super c'est chez moi ici C'est pas ça que je voulais faire Hop Hop Voilà le petit feu réconfortant quand même Voilà Ça fait du bien ça C'est toujours réconfortant Un petit checkpoint On va poser une bâche si c'est possible Superbe Hop, on va poser le petit bâton Et on va pouvoir faire une petite sauvegarde Eh, je vais créer une nouvelle sauvegarde, j'ai trop peur, voilà c'est on jamais Ce serait dommage de se retrouver bloqué à tout jamais Comme dirait Mélène Farmer Alors, voilà Bah écoutez, je vous propose qu'on... Qu'on reprenne la hache, quand même Et puis qu'on reprenne ça Allô Voilà, et puis on avance, hein, tout simplement donc on vient de, euh, de là De là-haut J'ai vu un cadavre avant dans l'eau Oui voilà super Je suis pas le seul qui est tombé ici Des médicaments Oh purée attends j'en prends un Comme je suis full c'est parfait Allez nickel Ça ça me plaît ça Bon les fusées éclairantes voilà Les médocs je suis full mais on sait qu'il y en a ici Ok on avance doucement hein. On avance doucement Ah voilà Des grenades J'aime les grenades Du C4 Enfin c'est pas du C4 C'est des blocs de C4 mais tu m'as compris Oh purée Oh. oh là là Cet épisode ne fait pas peur les enfants Euh là ils sont beaucoup là quand même Un peu là non Ah ouais Ah ouais Alors ils savent pas que je suis là mais bizarrement ils viennent tous quoi Alors bougez pas j'ai une petite surprise On appelle ça un kinder surprise Regardez bien parce que ça va être magnifique Oh là là Grandiose Aïe Aïe On fait pas ça Il y a des choses qui ne se font pas Alors C'est marrant parce que pour des aveugles Ils voyaient vachement bien quand même hein. Allez je t'arrasse Ça y est je suis devenu un monstre en fait J'affronte maintenant, j'affronte <rire> J'accuse Et puis au moins ça me fait de l'armure Parce que là pour le moment on est, on est, on est bien stuff Mais dès qu'on aura plus d'armure Et eh bah ben là au moins Par contre j'ai fumé tout le monde je crois Je peux pas récupérer malheureusement Là non plus je peux pas récupérer Je les ai tous fumés Eh, Tema Tema la boucherie Oh lui je peux le dépecer eh, hey, la boucherie! Oh! Mortel. Mortel. Bouteille de vodka, j'adore. C'est pas. Je déteste la vodka. Hein. Très bien. Bah, écoutez, on va avancer. Ah! C'est pas fini, wesh! Ouais, on se détend. Par contre, la hache elle protège de malade. Hein. La, eh, la hache elle protège de malade et elle fait mal. Hein. Je suis trop content d'avoir trouvé cette hache, hein, vraiment. Hein. C'est incroyable. Oui, oui. On va se calmer. Hein. Ok. Ah je suis content de vous proposer cet épisode J'espère vraiment que personne ne s'est lassé jusqu'ici Parce que c'est là que ça devient intéressant quoi. Il m'a fallu du temps Mais là ça devient vraiment intéressant Ah Oh non Attendez j'ai plus de batterie dans mes piles Dans la lampe Voilà je sais pas combien ils sont Sûrement trop nombreux Je cours Cours Ah oh, beaucoup trop nombreux je fuis Je cours Je sais pas où je vais Je sais pas où je suis J'y vais Oh purée Oh je sais pas si vous les voyez Y'a quoi là Hop je prends <rire> Allez salut euh... Oh my god Oh my god Oh my god Oh my god Oh my god Oh my god Oh purée Et il lâche pas hein Il lâche pas le morceau hein Ok Encore de l'eau Je m'enfonce Je m'enfonce Je sais pas où je vais alors pour le moment si je fais demi-tour ça devrait aller Mais plus on va s'éloigner plus ça va être compliqué hein. Ok Ah alors ils sont débiles parce que normalement vous allez vous noyer Ouais ils sont nombreux de ouf là Allez viens Viens te noyer Voilà Ils sont trop cons Mais attends mais c'est trop bien d'avoir mis une C'est trop bien Hop là mort C'est trop bien Et voilà Lui aussi il meurt Non mais c'est incroyable tu te mets là t'attends ils viennent et ils meurent Ouais euh, ce jeu il est bugué, euh, il est nul Bah non c'est trop bien <rire> Hop la <là>, mort <rire> Allez venez Et on avance mine de rien On avance Dis moi qu'il y en a plus hein. Dis moi qu'il y en a plus parce que là je vais péter mon crâne Dessus. Oh il y en a encore un. Hein. Bouge pas frérot. J'ai un cadeau pour toi. Pourquoi je peux pas l'allumer C'est de la merde. Je peux pas l'allumer parce que j'ai pas le briquet dans la main. C'est abusé. C'est abusé. C'est complètement débile. C'est débile ah C'est complètement débile C'est bon C'est bon je lui ai fumé la gueule Attendez mais c'est débile ça m'enlève la lumière dès que j'utilise la grenade Non c'est abusé ça C'est abusé Est-ce que je peux le dépecer Non Bon j'ai perdu un peu d'armure mais pas de santé donc c'est vraiment l'essentiel Là il y a un bébé Ah je l'ai pété le bébé J'ai pété le bébé les mecs Oh non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ils sont combien là Oh non, c'est pas vrai. Bougez pas, bougez pas, bougez pas, bougez pas. Ah bah, le temps que ça pète, je suis bloqué. Eh, hey, venez voir Venez voir, j'ai une surprise! J'ai une surprise! Venez voir! Allez, venez, venez, venez! Venez, venez! Alors? Venez, venez! Regardez, venez! Venez, vous allez pas être déçus! Wesh, wesh, wesh! Allez, venez! J'ai une surprise, vraiment! Hein Oh, ils m'ont défoncé la gueule, mais ils se sont noyés. Ils m'ont défoncé la gueule, mais au moins ils sont noyés. Oh la vache, ils m'ont défoncé, hein. Je sais pas combien il en reste. prendre ma bombe là oh. je les ai fumés je les ai fumés. Attendez, je sécurise la zone. Et cette hache, elle est aïe. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et on... Et on a l'appel. On a l'appel, frérot. Oh, trop bien. C'était pas ça que je voulais faire. On a l'appel. Ou oh, je suis fou, mais je, je crois qu'on a l'appel. C'est la grotte de l'appel. Let's go! On a l'appel. Ok. On a l'appel. Ok. Oh, je suis heureux. Attendez, il faut sauvegarder. Il faut absolument sauvegarder, les gars. Eh franchement, a... eh, j'ai fait ça proprement. Hein. La grotte là, je l'ai fait proprement. Il y a juste une zone que j'ai fui. Euh, il y a juste une zone que j'ai fui. Et le reste, j'ai tout sécurisé, tout safe. Alors par contre, qu'est-ce que c'est que ce bordel Est-ce qu'on peut y aller Est-ce qu'on peut y aller ou pas Ah non, on peut pas. Il y a un mur invisible. Ok, d'accord. On peut pas y aller tout court. Très bien euh, Oh bah heureusement ça m'évite de mourir Oh la vache Mais qu'est-ce que c'est que ce truc Bon c'est un laboratoire Mais il, il c'est bizarre on croirait euh, J'arrive pas à comprendre ce que je vois euh, Mais du coup on fait comment pour repartir Parce que là ça fait 10 minutes que je suis là Que je réfléchis au sens de la vie euh, Le seul truc voyez-vous c'est que je ne sais pas comment on fait pour repartir Déjà j'aimerais bien récupérer ça Merci euh, comment on fait pour repartir Il faut vraiment faire tout le chemin en sens inverse, là C'est quoi ce bruit Non mais faut arrêter, hein. Faut arrêter, hein. Bon, l'avantage, c'est que c'est safe. L'avantage, c'est que c'est safe. Je crois. Mais, euh... Là, il faut que je fasse tout le chemin en sens inverse là, tout ce que j'ai descendu là. Ok. Ecoutez, bah, on va faire le le chemin en sens inverse. Ah non, on va falloir repasser la grande zone ultra. Euh... Oh mon Dieu. Ok. Alors attendez, on va remanger une barre énergétique. C'est pile le bon moment. <rire> Clairement. Ah, je vais me faire sauter à la figure Non il y a de nouveau de l'eau là Il y a de nouveau de l'eau Ouais Ça c'est embêtant Salut Salut Allez je me bats Ok Qu'est-ce que c'est que ce truc Cette zone elle est pas safe hein, normalement Fixation pour torche Elle a l'air safe la zone c'est trop bizarre Je l'avais pas sécurisé la zone si Je me souviens pas l'avoir sécurisé, mais c'est chouette. À moins que c'est ici Non, y a plus de méchants. Y a plus du tout de méchants. Bah écoutez, j'ai vraiment fait ça proprement, visiblement. Oh putain c'est pas vrai Ok Et bah tant qu'on y est les amis J'ai pas de grenade Tant qu'on y est les amis Non mais y'a rien là On va le faire péter c'est pas grave avec euh... Ah bah non j'ai plus de piles j'ai rien ah Si j'ai des piles What Mais comment on fait du C4 Pourquoi il veut plus me faire faire du C4 Bombe à retardement Ah il me manque la carte imprimée purée uh -huh. Et comment je suis censé faire péter ça moi là en vrai de vrai. Superbe, bah je ne peux pas passer par là. C'est sans issue. Et comment je suis censé remonter moi de là-haut là -haut, là, là on va avoir un souci là. On va avoir un petit souci, les amis, je me suis Ah, si y'a peut-être moyen de monter Mais peut-être sous l'eau Non Y'a rien sous l'eau. Oh purée. Ouais, bah d'accord. On peut plus remonter quoi. What Ah, ouais, d'accord, ça te force. Oh <rire> putain et je suis censé faire comment Oh des crânes Trop bien Euh bah je sais pas comment je suis censé faire Bon les amis on va s'en arrêter là pour cet épisode Je pense On va mettre une bâche, on va sauvegarder On va se mettre bien, on va se refaire un festin Etc etc d'ailleurs j'ai un feu je crois non Non j'ai pas de feu J'avais cru Hop voilà bon, on va se poser là tranquillement Cet épisode aura été incroyable J'espère que vous l'avez kiffé Si c'est le cas je compte sur vous pour me bombarder la barre de like Et nous on se retrouve très vite Demain 19h Pour le prochain épisode ça va être incroyable les gars Ça va être incroyable Hop Voilà je me trompe toujours ça fait plaisir Allez des bisous Ciao tout le monde